Alors en haut du podium des plus grandes fortunes de la planète, on retrouve un ancien libraire, euh, Jeff Bezos, <rire> Dans son garage, le ouais. patron d'Amazon, hein, preuve en est qu'on peut aimer la culture et faire pousser du blé. Avec ouais. 177 milliards de dollars, en 2021, le patron d'Amazon est toujours en tête du classement pour la quatrième année consécutive. Euh, là, ce n'est plus une, une médaille d'or, hein, c'est une rivière de diamants. Le mec est tellement riche qu'il a racheté le podium. Des chiffres hors normes. Il consolide sa fortune, mieux il l'a fait fructifier de 35%. Euh, jamais quelqu'un dans l'histoire de l'humanité n'avait amassé autant de pognon hein, sans exploiter des ressources naturelles. Hein. C'est le, le paradoxe, hein. c'est-à-dire plus la forêt, la forêt Amazon brûle, plus le cours d'Amazon flambe. <rire> C'est joli, c'est joli. joli. Ouais, ah, Vous voyez, Philippe, oui, ah, oui, les... ah, ah, prenez je veux Philippe. C'est bien construit. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Voilà, c'est ah, bien construit. C'est ah, ah, un... original, en ah, aphorisme. C'est bien, oui, c'est une belle métaphore forestière. Il s'est pas fait piquer la moitié de sa fortune par sa bonne femme. Et t'imagines ce qu'il aurait en plus, tu vois Et plus, sans produire quoi que ce soit, parce que je rappelle que le gars, en fait, son métier, il est livreur. <rire> Ça, c'est l'effet pangolin. Je veux dire, aucun scientifique ne peut dire si la fermeture des commerces non essentiels aura réussi à faire diminuer le nombre de cas de contamination. Chose est certaine, c'est qu'il aura permis de faire exploser celui des livraisons à domicile. Euh, deuxième marche du podium, un petit nouveau un garagiste bio. Elon Musk. <rire> euh, ah, c'est oui. le patron de Tesla. Tesla ah oui. Ah oui. Alors, lui, il incarne le parfait paradoxe de la transition écologique, puisqu'il a réussi à devenir le roi du pétrole en fabriquant des bagnoles électriques. Lui, c'est oui. ah, Très bien, Très bien, Un ah, là, très bon. très bien. On, a, ça, on l'a contre-pied. Il y a au moins oui. deux trucs bien <rire> dans ah, ah, voilà. voilà. Ça fera deux plus que, euh, que ah. le tien. Ah, bon. ah, ah, ah, ah. oh, Je t'ai tendu la perche. Exactement. Ah, ah. Lui, euh, Musk, c'est le Mbappé du pognon. En une année, il est passé de 24 à 151 milliards oh pour un étudiant c'est un peu comme passer du sachet de soupe en poudre à la boîte ravioli si tu veux. Hein. <rire> euh, Musk, quand il prend l'ascenseur social il rachète le rooftop hein. en, en, en montant il fait coucou à Thomas Pesquet. <rire> euh, okay, c'est lui, ouais. lui qui l'envoie là-bas. Il, il, il, il ouais, Et Cocorico les amis sur la troisième marche du podium juste ouais. derrière à un milliard près oui, en langage de riche, le milliard c'est l'équivalent du centième de seconde en, en oui. athlétisme. On retrouve Anana. un Français, ouais. oui, Bernard, Bernard. Arnault, Bernard. Ah, ouais. oui. ah, ah, ouais. l'empereur du luxe ouais. euh, qui fait honneur à notre pays, une croissance ouais. sans précédent pour le patron de LVMH. Ce rythme, il va racheter toutes les autres lettres de l'alphabet à mon avis. Mm -hmm. Bernard Arnault <rire> qui, euh, qui a suivi trois. les trois. trois. 3, 3, 3, oh. bien, qui a suivi les, conseils, les consignes <rire> présidentielles d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait demandé d'enfourcher de, le tigre. Lui, il a carrément bouffé le tigre en entier. Ah, oui. Bernard a fait un bond de plus de 50% en passant, lui, de 71 milliards à 151 milliards. Ah, Ça oui. en fait des sacs à main.